Je suis venu aussi pour soutenir la candidature de Paris pour Alors, 2024. Et C'est vrai qu'il y a des difficultés ici au Brésil, je ne veux pas les ignorer. Des difficultés économiques très graves, euh, pauvreté que nous connaissons, que nous apercevons derrière euh, là, la façade, euh, la beauté du décor. Il y a aussi des favelas où il y a des jeunes enfants qui fouillent dans les poubelles pour euh, pouvoir euh, se nourrir. Et puis il y a une crise politique puisque la présidente Dilma Rousseff est dans une procédure et nous, nous devons demander le respect de la démocratie et des institutions.